Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du fameux accord diminué qu'on utilise dans le blues on va clarifier un peu tout ça et je vais vous proposer dix phrases que j'ai composées qui sonnent bien au bon moment où on peut utiliser justement l'accord diminué sur un, une grille de blues alors il y a beaucoup d'informations qui circulent sur ce sujet, il y a même certains qui parlent de la gamme diminuée qu'on peut utiliser sur un blues et tout ça on va clarifier ça déjà euh, vous savez, l'accord accord diminué du blues, c'est le fameux accord qu'on trouve parfois à la septième mesure, non, pardon, à la sixième mesure du blues en fait. Donc si on est sur un blues en La, on a quatre mesures de la 7. Après on a deux mesures de ré7, mais on peut aussi avoir une mesure de ré 7, la cinquième mesure, et la sixième mesure aller sur un ré dièse diminué pour retomber sur un la7. Voilà. Alors, cet accord diminué. C'est en fait un accord qu'on retrouve à plein d'endroits. C'est un accord qui vient de. Ça fait longtemps qu'il est dans le blues cet accord, et c'est un accord qu'on trouve d'ailleurs dans le turnaround en fait, du blues. Euh... Si je suis en La, hein. ça c'est un peu le turnaround pour lancer le morceau qui, qui est assez courant. Ça c'est un La7, ça c'est un Ré dièse diminué, ça c'est le degré 5, un Mi7 avec une bémol 9, et ça c'est le degré 1, donc c'est un accord qui est caché un peu de, un peu de partout, moi c'est un accord aussi que auquel j'ai vraiment été confronté, enfin il y a un moment où j'ai vraiment été obligé de comprendre cet accord là, c'était il y a longtemps lorsqu'un élève est venu avec un morceau de, il voulait jouer un morceau de Keb Mo, un morceau qui s'intitule You Can Love Yourself, et ça fait comme ça. là on a vraiment un la7, un la diminué, encore un la diminué, et on revient sur la7. Donc on alterne entre la7 et la diminué. En fait ce ré dièse diminué c'est le même accord, ce sont les mêmes notes que le la diminué. Moi personnellement je préfère l'analyser comme un la diminué en fait. Et donc je pense que c'est le degré 1, un la7, mais avec quasiment toutes les notes qui sont descendues d'un demi-ton. Et ça fait un la diminué. Donc c'est le degré 1 diminué. Je précise aussi que quand, on, quand je dis diminué, ça veut dire, la notation exacte, c'est diminué 7, c'est un accord qui a quatre notes, une fondamentale, une tierce mineure, une quinte diminuée et une septième diminuée, on dit souvent que c'est plutôt une sixte majeure, c'est la même chose, donc c'est un accord qui devrait être appelé diminué 7, mais on l'appelle par abus de langage diminué tout simplement. Donc lorsqu'on a ce Ré dièse diminué dans un blues à la mesure 6, on va penser à la diminuée qui résout sur la 7, en tout cas c'est ce que je fais, je trouve ça beaucoup plus simple pour penser à la résolution des notes notamment. Donc à ce moment là du blues, qu'est ce qu'on va faire, on va jouer la gamme diminuée, ça sonne pas très blues, je trouve que c'est pas facile de faire sonner cette gamme blues, même si c'est possible, donc en fait, ce que je pense qu'il faut faire et qui sonne bien à ce moment là c'est déjà d'aller cibler certaines notes et pas beaucoup hein, de l'accord diminué qui sonne vraiment typique et de rester quand même dans un contexte blues donc dans la gamme blues dans la gamme pentatonique quoi et d'aller chercher deux trois notes spécifiques euh, les notes qui sont vraiment spécifiques donc si je la repêche cet accord diminué sur une octave ça fait ça cette note elle n'est pas hyper spécifique celle-là non plus, elle est dans la pentatonique mineure, celle-ci en revanche elle est déjà un peu plus spécifique et la 6 majeure aussi elle est assez spécifique, donc c'est ces deux notes qu'on va essayer de pas mal utiliser on va essayer d'insister un peu dessus ce que je vous propose donc c'est de jouer ces dix phrases que j'ai fait pour vous et donc je vais les jouer sur cette cadence, Ré dièse diminuée. ou La diminuée si vous préférez, et La 7 Maintenant implication sur un playback, donc je vais utiliser, je vais faire euh, la grille de blues en entier, donc je ne vais pas faire 10 grilles de blues, mais de temps en temps, enfin au bon moment justement, je vais jouer ces... une de ces phrases, ou quelques-unes de ces phrases que je viens de proposer. ces phrases vous aideront à mettre le pied à l'étrier entre guillemets c'est souvent le problème qu'on a avec ce genre de notion c'est que on sait comment ça marche théoriquement mais on sait pas comment l'appliquer forcément donc là vous avez des phrases vous avez peut-être remarqué qu'il y a certains moments où j'ai fait justement le 1 diminué qui va vers le 1 mais pas un moment qui est prévu en fait sur toute la plage de 4 mesures du début de la7 je peux très bien faire un peu quand je veux du la diminué et du la7, ça c'est quelque chose qui marche vraiment bien, et c'est d'autant plus efficace si je fais une phrase qui fait bien entendre l'accord diminué. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est une phrase qui fait, et après je me débrouille pour résoudre quelque chose comme ça, une phrase qui est sur la, qui résout sur la gamme pentatonique de la, mais je fais vraiment entendre mon arpège de la, de la diminué, parce que c'est à un moment où c'est vraiment pas entre guillemets évident quoi, c'est vraiment pas dans les accords de la grille donc vous pouvez très bien faire ça lorsque c'est pas dans les accords de la grille donc lorsque c'est pas à la mesure 6 de la grille, parce que ben, l'accompagnateur il reste sur R7. vous pouvez très bien faire ré dièse diminuer ou la diminuer et c'est aussi vrai pour le pour les quatre premières mesures, moi je l'ai fait à la troisième mesure si je me trompe pas dans mes impros mais vous pouvez aussi le faire euh, à la deuxième mesure c'est un enchaînement d'accords qu'on entend parfois d'ailleurs, alors c'est plus souvent en jazz qu'en blues mais ça, ça arrive qu'on l'entende, on appelle ça le quick change, mais on peut avoir le quick Donc le quick change, c'est qu'à la deuxième mesure on a le degré 4 mais on peut avoir en plus le degré 4 et le degré dièse 4 diminué ou le degré 1 diminué, donc là, Ré 7, Ré dièse diminué et ensuite deux mesures de La 7 avant d'aller vers le Ré 7. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera à, ben, à y voir un peu plus clair sur cet accord diminué qui est un peu mystérieux dans le blues, on ne sait pas forcément comment l'amener, et voilà, il faut essayer de l'amener de façon blues et pas trop de jazz, j'espère que ça vous aura bien aidé, il y a pas mal d'autres euh, tutoriels blues sur ma chaîne YouTube, il y a plein de cours complets aussi en blues et dans d'autres styles sur mon site guitare Improvisation, il y a plein de playback sur ma chaîne YouTube, voilà, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, partagez, commentez, et et on se retrouve pour une prochaine vidéo.